La plus grande concentration des sites se trouve dans le sud du département, qui est un espace calcaire, mais nous avons aussi des sites granitiques sur la montagne, et puis un certain nombre de sites qui sont plus d'intérêt local, mais au nord du département. Et on, a, on essaye de répartir les sites au prorata aussi, un site naturel, un club, et donc on entretient un certain nombre de sites, une quarantaine, un peu plus. Je suis missionnée à la fois sur euh, de l'entraînement et puis euh, de l'organisation de, de compétitions. et j'ai également une grosse mission sur euh, la gestion des sites naturels Ardéchois. J'ai une mission de rééquipement. Donc euh, En Ardèche, il faut savoir qu'on a euh, à peu près, un peu plus de 80% des sites qui sont équipés avec euh, ce qu'on appelle des BIS, BIS 1 et BIS 2 qui ne répondent plus actuellement aux normes fédérales. Et on a du coup mené une, une campagne pour euh, rééquiper l'ensemble de ces sites euh, à plus ou moins long terme. Le département a été moteur dans la gestion concertée et maîtrisée des sports nature, a mis en place une commission à partir de 2003, et depuis on tente d'inscrire l'ensemble des sites euh, au plan départemental des espaces sites itinéraires, qui est une forme de pérennisation euh, de l'activité. Le département de l'Ardèche est très impliqué, euh, notamment euh, dans le domaine des sports nature, aussi parce que c'est une compétence euh, obligatoire des départements, euh, d'ailleurs la seule dans le domaine du sport, hein, c'est celle d'élaborer un plan départemental des espacités itinéraires et d'animer une commission. Et euh, ces deux, deux choses-là ont été mises en œuvre par le département il y a très longtemps, on a été un des premiers départements à le faire en 2003 pour l'Agdési et puis en 2006 pour le, le plan départemental. Donc on est effectivement un département relativement impliqué et dynamique sur la question de la gestion des espaces naturels, de loisirs sportifs en particulier. Depuis que la fédération a souhaité se désengager de la gestion, c'est le conseil départemental qui a pris le relais et qui aujourd'hui signe toutes les conventions. Euh, ça a été un travail énorme, euh, il y a plus de 200 conventions qui ont été repassées avec les propriétaires, signées par euh, le département et qui est donc a pris la responsabilité des sites et est assuré pour cela. Ensuite, une fois que les conventions sont à jour, on a inscrit les sites au plan départemental, donc ça passe devant une commission, commission où sont représentées les collectivités territoriales, les acteurs du sport, les acteurs de l'environnement, et puis tous les autres usagers de l'espace. Et à ce moment-là, les sites sont inscrits une fois qu'on a vérifié la maîtrise foncière, la sensibilité environnementale du site et euh, l'intérêt touristique ou sportif, euh, et ou sportif d'ailleurs, euh, des espaces. Et c'est à ce moment-là que euh, s'engage ensuite une phase de rééquipement des espaces pour qu'on devienne aux normes, ou qu'on soit aux normes attendues aujourd'hui euh, par la Fédération Nationale. La FFME, c'est un partenaire du, dé, du département, euh, je, je le répète souvent, mais c'est une réalité. C'est un comité qui est soutenu fortement financièrement par le département, euh, pour, à différents titres. Et euh, un des, des aspects pour lequel le, le comité est financé, c'est celui euh, de la gestion et du suivi de l'entretien des, des sites d'escalade. Donc ça, c'est historique, hein, mais ça fait très longtemps que le comité est accompagné par le département euh, pour faire ça, tout simplement parce que le, le département et le service des sports en particulier que je dirige n'a pas les moyens d'aller euh, gérer lui-même les, les sites, quand bien même ces sites seraient inscrits au plan départemental des espaces sites et itinéraires. Donc on délègue en fait cette mission-là euh, au comité. Alors cette mission-là, euh, l'entretien, la gestion, c'est assez large. Ça commence euh, par euh, l'identification des sites et des enjeux euh, qu'il y a sur ces sites. Enjeux sportifs, donc l'intérêt pour la pratique, mais aussi enjeux environnementaux. Ça passe ensuite par le conventionnement et euh, la recherche d'accords auprès des propriétaires. Ensuite, ça passe aussi par... Euh, euh, la proposition de ces sites à l'inscription au plan départemental des espaces sites et, et itinéraires et puis on accompagne également leur travail de, de promotion des sites à travers le topo guide qu'ils éditent et qu'on soutient aussi financièrement l'édition. Alors, on, on a décidé de progressivement, puisque c'est un travail énorme, de rééquiper euh, l'ensemble des sites présents dans le topo guide. donc les 40 et quelques sites euh, présents. Euh, Chabad en est le bon exemple, puisque c'est un site qui avait plus d'une centaine de voies et qui a été rééquipé en une année. On investit aussi les clubs et les professionnels dans le rééquipement. On a fait le choix que ce soit une démarche euh, où l'ensemble des acteurs de l'escale puissent s'investir. Euh, et c'est un cas assez exemplaire. Euh, donc d'autres sites sont en projet, et on va, grâce aussi à un soutien de la fédération nationale sur des bourses de rééquipement, euh, progressivement arriver à euh, développer euh, et à mettre aux normes, avec principalement euh, des goujons, hein, euh, qui va être le standard euh, goujon inox, qui va être le standard de l'équipement futur en Ardèche. Alors, euh, en Ardèche, on a on va dire une quarantaine de sites qui sont répartis euh, plus sur la partie sud, mais on en a également au nord du département. Mais le gros du travail, il, vraiment, euh, sur la partie, il est vraiment axé sur la partie sud. Ça représente, euh, en termes d'équipement, on rééquipe à peu près 200 voies par an. Donc ça fait déjà une belle, une belle charge de travail. Là, on a rééquipé du coup, 800 voies depuis 4 ans. Donc, c'est vrai que le, le département de l'Ardèche, comme tous les départements, a une compétence aussi, une politique qu'il doit conduire en matière d'espace de, naturel sensible, ça c'est le premier point. Et puis, euh, récemment, euh, le département a été un des premiers à signer un contrat de transition écologique avec le gouvernement, et donc la question évidemment environnementale. Elle est plus que jamais au cœur des préoccupations et y compris dans le domaine des, des sports de nature. Alors, on a été aussi un petit peu précurseur avec l'escalade dans ce domaine-là, puisque on a mis en place un plan de gestion escalade sur, dans, dans le périmètre d'un espace naturel sensible, c'est-à-dire le, le, le bois de paille-olive et les gorges du chassezac. Euh, ce plan escalade s'est voulu être un document de concertation entre les grimpeurs et les naturalistes euh, pour pouvoir trouver des solutions, euh, des compromis sur les endroits où il était possible ou pas de grimper, ou avec aussi des, une réglementation locale, notamment des interdictions de pratique à certains moments de l'année, notamment au moment des, des périodes de, de reproduction. Euh, pour nous, c'est un modèle hein, ce qui a été fait à cette époque-là. alors Il a eu évidemment euh, sa part de, de succès et d'échecs parce qu'il n'a pas forcément été toujours appliqué et, et compris par tous, mais globalement, c'est positif dans le sens où ça va nous servir à l'avenir aussi de, de, de modèle à reproduire sur d'autres secteurs et d'ailleurs le, le comité a commencé à le faire sur ses propres euh, propriétés notamment dans la, dans les gorges de Libye et je pense que un, ça va dans le sens de l'histoire et, et c'est ce vers quoi en tout cas le, le département euh, encouragera ce genre d'initiative. On sait que c'est du travail, alors c'est vrai que ça prend du temps euh, et des moyens également et donc euh, selon les secteurs et la sensibilité de, de ces secteurs, peut-être que les, les plans n'auront pas la même euh, profondeur ou la même, euh, le même niveau de détail. Mais en tout cas le principe est là et puis je, je fais confiance au comité qui, qui est aussi dans cette dynamique et, et du coup là-dessus et puis les, les associations euh, de préservation de l'environnement avec lesquelles on travaille depuis euh, très longtemps, notamment parce qu'ils sont membres de la commission départementale des espaces et itinéraires. Je pense en particulier à la FRAPNA qui est l'émanation de France Nature Environnement et de la LPO, donc la Ligue de Protection des Oiseaux. Ces deux associations sont vraiment au cœur de ce dispositif parce qu'elles accompagnent le comité dans ce travail-là euh, de recherche de, de compromis et surtout d'évaluation des, des incidences, et jusqu'à aujourd'hui ils font un travail remarquable sur la plupart des, des sites qu'ils ont eu à, à travailler ensemble. Et puis dans le topo guide il y a toute une série de, de QR codes qui renvoient justement aux pages qui elles sont dynamiques et qui permettent de savoir le jour où on va grimper quel est le, finalement le niveau d'autorisation possible ce jour-là. Donc voilà aujourd'hui les, les trois outils qui ont été développés pour faire en sorte que l'information passe. Évidemment, ça ne couvre pas l'ensemble des usagers, hein, parce qu'il y a ceux qui grimpent sans topo, il y a ceux qui. Euh, et puis après, il y a aussi tout, tout l'effort que l'on doit faire, notamment en matière de traduction dans les langues étrangères, parce qu'on a aussi des. Euh, L'Ardèche est fréquentée beaucoup par euh, des anglophones ou des, des almanophones, donc euh, on doit aussi s'adapter. Ça, c'est encore un chemin qui nous reste à faire. Ben en fait, euh, au-delà de, de tout ce que l'on peut conduire euh, comme euh, partenariat avec le comité, avec les associations, il y a aussi, on observe également en Ardèche, une évolution de la pratique elle-même. Euh, L'évolution, elle il, il y a deux grandes tendances qui se, qui se dégagent. D'abord, il y a une diminution du nombre de grimpeurs en structure naturelle d'escalade, parce que beaucoup se sont reportés sur les structures artificielles. Donc, ça, c'est un fait, et notamment les jeunes en particulier. Donc ça c'est une, une, une réalité, donc euh, c'est vrai qu'un grimpeur peut, faire, finalement, peut avoir beaucoup d'impact sur le milieu euh, à, à lui tout seul quand il, il méconnaît le milieu, mais euh, il y a aussi malgré tout cette réalité qui est cette diminution du nombre de, de grimpeurs en milieu naturel. Alors aujourd'hui, euh, on, on a eu une très forte hausse du nombre d'adhérents dans les 5 ou, ou, ou 8 dernières années, puisqu'on est passé globalement de 400, 300 400 adhérents à plus de 1000. Donc c'est ce une croissance assez importante qui s'explique d'abord par un plan SAE très dynamique puisque on a un certain nombre de structures de niveau régional ou national sur le département et euh, cette, euh, donc cela s'accompagne aussi par une demande croissante sur les sites naturels. Et puis l'Ardèche, c'est un département très touristique, euh, les gens viennent d'abord pour l'image sport nature euh, des, du, du département et donc il y a des usagers du département, les, les, fédérés ou pas d'ailleurs, et puis un certain nombre d'usages touristiques qui se développent aussi.